Alter monde. Altermond. Altermond. Altermond. Altermond. Alter Monde. Alter Monde. Donc il y a une somme d'eau considérable qui est, qui est remontée vers le nord du pays, qui, qui va servir à, à, bah, à apporter de l'eau aux villes, à l'industrie, et puis aux, aux régions sinistrées et à l'agriculture. Donc il y a un besoin, il y a un manque terrible. Euh, donc il y a besoin de faire comme ça, euh, selon les autorités en tout cas, besoin de faire des... des, des d'imaginer des projets pour avoir de l'eau dans le nord du pays et en même temps ils savent déjà que ce projet ne suffira pas et qu'en fait il faut d'autres types de projets d'autres d'autres éléments pour que les pour que pour arriver à alimenter le nord donc voilà et après les conséquences elles sont elles sont nombreuses elles sont Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment les mesurer, le, le projet n'est pas terminé, l'eau vient juste de commencer à couler, mais évidemment, il y a plus des interrogations, euh, beaucoup d'interrogations sur l'environnement, sur, euh, sur euh, euh, voilà, les conséquences de, de, de, de ponctionner de l'eau sur un fleuve, le fleuve, entre autres le fleuve Yangtze, mais aussi d'autres fleuves, euh, en termes de, de, de, de sédimentation, en termes de... de de, de berges, etc. Il enfin, bon, y, y, y, y a forcément des conséquences, même si c'est qu'une infime partie du fleuve, euh, c'est ce qui est dit officiellement, et c'est vrai, euh, il n'empêche. Et après, il y, y a des conséquences donc, évidemment écologiques qui sont encore euh, avec beaucoup de points d'interrogation, et on le, saura, euh, on le saura que dans quelques années, voire une dizaine d'années, bon, on ne sait pas trop. C'est des choses qui, euh, qui aujourd'hui euh, sont difficilement... Euh, on peut difficilement les, les, les quantifier, on peut les supposer en tout cas et bah, faire un projet comme ça c'est aussi euh, déplacer euh, un certain nombre de, de, de gens et il y, y a un déplacement de population qui est estimé à peu près à 350 000 personnes qui, qui, qui a eu lieu, euh, après 350 000, 400 000, on, voilà, les chiffres sont, sont assez, assez vagues et donc, euh, bah, donc ça, voilà, ça implique beaucoup de, beaucoup de changements. Moi je me suis vraiment intéressé au, avant tout au paysage au départ. C'était au paysage euh, qui subit une transformation euh, par un projet politique. Donc euh, voilà, quelles sont, les, quelles sont les traces Comment ça se. Qu'est-ce qu'on voit de cette transformation Donc, euh, Et en travaillant vraiment sur le terrain euh, et, sur les, et sur les traces, en fait, euh, forcément il y a des gens. Euh, après la petitesse des gens dans un dans un environnement de chantier, euh, elle est presque elle est presque normale. Hein. Mais c'était pas là c'était pas un point de départ de, de de créer comme ça un rapport de contraste entre des entre des gens qui pouvaient bon, donner l'impression d'être écrasés par par cette euh, tout ce, ce mécanisme et en même temps c'est ce qu'on constate quand on est sur place et ce qu'on voit mais je pense que justement euh, au bout d'un moment le le, le, le le film évolue et puis les gens sont de plus en plus euh, présents, en tout cas de plus en plus près, on est, on est plus proche d'eux et d'une certaine manière cette euh, ce changement au fil, au fil du temps dans le film fait qu'on on est... Euh, on se rapproche et il y a quelque chose de de l'humain qui apparaît, qui n'est pas là au début et qui vient contrebalancer un petit peu tous ces paysages et toute cette machinerie étatique. Il y a eu tous les cas de figure et, et ceux qui, la plupart des, de ceux qui interviennent sont des, sont des personnages publics. Donc cette, cette, cette facilité de parole et cette liberté qu'on qu ressent, euh, elle est elle est naturelle chez eux c'est à dire qu'ils sont ils ont une voix qui porte et euh, ils l'expriment à travers euh, à travers des des, des des livres des blogs à travers des, des, des interviews et euh, ils en connaissent les conséquences -dire, ils, ça fait ça fait ça fait un moment qu'ils sont qu sont euh, qu sont euh, justement un petit peu toujours euh, euh, soit soit surveillés soit, soit ils, sa ils savent ils savent ce que, ça, ce que ça représente, de parler, et, mais, euh, de certaine manière, ils ont tellement vécu euh, de, de, de, de choses, d'oppression, etc., etc., que, voilà, ils, ils sont au-dessus, d'une certaine manière, et euh, il, y a cette, il y a cette espèce de flux qui est, qui est, qui est vraiment, c'est quand même étonnant, c'est qu'une fois qu'ils se mettent à parler, ça, ça, c'est comme un flux, hein, ça, ça, ça ne s'arrête pas, et euh, complètement libre et qui évidemment le fait qu'ils ont affaire à un étranger, hein, mais, mais pas seulement, parce que ce, ce même euh, flux de réflexion et paroles, il existe sur, leur, sur, les, sur, leur, sur les travaux qu'ils qui mènent et sur les écrits qu'ils font, avec évidemment toujours, mais ça, ils, ils sont assez aguerris pour le, pour le, pour le savoir, une, une éventuelle nuance ou une éventuel choix des mots euh, qui fait qu'il y a des choses qui peuvent se dire, d'autres qui se disent, mais d'une manière détournée, etc., etc.,